Mesdames et Messieurs, salut à tous. Bienvenue encore dans le programme de formation que nous gagnons sur Windows, Word, Excel, Publisher et autres logiciels que nous sommes capables fort et apprendre avec Zeke. Jeudi à là, nous allons regarder le sur Word et comment il fait faire un public postage. Qu'est-ce un public postage C'est-à-dire, lorsqu'on fait une lettre, on gagne plusieurs destinataires, plusieurs personnes qui ont vu une lettre là-bas. Donc, vous ne pouvez pas taper chaque adresse à pour chaque lettre. Par exemple, vous avez 10, 15, 20 lettres avec 20 personnes différents. Si chaque fois vous avez taper une adresse différente, vous avez perdu un temps fou. Donc, le seul moyen pour que vous voyez toute adresses à, tout adresse à c'est créer une base de données. Et à partir de base de données, vous et faire public postage sur Word. Première chose oui. que nous allons faire, nous va ouvrir Excel. Que nous tout le monde a Excel. Nous créons une base de données. Dans la base de données, ça, je fait. Donc, la base de données, ça, nous gagnons, par exemple, titre dans la première colonne, numéro 1. Nous un titre, nous un prénom, nom, adresse, code postal, ville et pays. Donc, nous marqué toutes les lignes sur la première ligne. Et après, dans le titre, là, une fois que nous avons fait les pour nous faire bien, nous avons créé une base de données. Il faudrait que nous ne laissions pas au espace vide là-dedans. Par exemple, si vous retirez Gabriel, donc il faudrait que vous mettez tout le capable bien plein. Et puis, il faut commencer dans la première ligne. Là, et puis, le titre, là de, à partir de numéro 2A, vous êtes capable de commencer à mettre un nom. Titre, vous mettez monsieur. Si monsieur, monsieur, monsieur. Vous mettez nom ou nom, adresse, code postal, ville. Et puis pays, vous finirez en plus base de données. Ou. Et puis en bas, sur vous en bas et bas ça vous captez balonons, par exemple ici à la, ou, ou renommer on renommerait si le marqué fait, ou va renommer le marqueur base, ou bien on marqueur éclair, ou bien on marqueur non compagnon là j'en voulais. Et une fois que nous finis qu'on nous allons enregistrer et, nous allons enregistrer. Là nous faisons enregistrer, nous faisons fichier nous enregistrer et puis nous créer, nous voyer et nous faire enregistrer sous, nous voyer dans le bureau ou bien côté, nous voyer là dans la formation. Donc, nous gagnons base de données à enregistrer. Après ça, nous fermons. Et puis, quand nous y a là, ça nous parle, fait, nous va entrer dans Word. Dans Word lui-même, nous Word, nous, qu'on là, nous avons un modèle de lettre déjà bien préparé. Avec l'aide que nous allons nous le destinataire. Ça, que nous faisons... Nouvelle lettre, nous par exemple, là, ce modèle que nous avons déjà préparé, avec le modèle là, a là, nous pouvons essayer de garder les règles là, bien affichées, les règles bien affichées en l'air, et de moins que c'est des petits principes que nous pouvons faire pour ne pas respecter. Si mm -hmm. ce pas affiché, nous allons aller dans l'affichage, et, et puis nous fait affichage l'affichage la là, il afficher, là, il est affiché, il va être là. Ce qui est important parce que normalement, lorsque nous parlons vous voyez Adessa, la donne faut nous faire avec touche tabulation dans le clavier à gauche, en haut, Et puis nous voyons par exemple à partir de numéro, de, numéro 9, 9 ou 10. C'est là que, par exemple, que nous parlons de tomber selon le modèle de lettre en français. Donc une fois que qu y a là, nous fait afficher tabulation, touche tabulation pour arriver dans le numéro 9 et puis quand y a là, nous allons ouvrir l'icône et, et, et et « public postage. Nous cherchons l'icône « public postage et là à partir de là qu'on est nous va choisir, choisir sélection des destinataires. Nous choisit sélectionner, nous allons dit utiliser une liste existante. Elle a dit ça que nous créons. Nous fait nous nos documents, document mais source de données. Nous va prendre la' dans le bureau. Et puis nous choisis côté de enregistré base client zéclair », Et puis nous ouvris, et puis nous allons nous démarquer base client. Et puis nous fait OK. Donc base client, les villes là, y a là, y a, nous va entrer données au la noire à partir de base client que nous guer. Ça pour nous faire la bonne une formule assez simple. Il y a plusieurs façons de nous faire, mais là je viens de présenter une façon qui est très très très facile. Donc ça nous fait premier bar pour nous capables, Est-ce que et chaque titre, prénom, correspond avec base de données et que Microsoft a déjà créée Ça nous fait, nous pas le dire faire correspondre. Ça, C'est l'autre bar pour nous faire. Nous gardons par exemple, nos titres de civilité, c'est-à-dire monsieur et madame, nous va le garder s'il correspond avec Panoa. Donc, nous gardons nos titres, on y correspond. Prénom, il ne correspond pas avec non, parce que prénom, il cite à gauche, au moins, et donc, il ne correspond pas avec non. Donc, nous choisissons prénom il fait lui-même qui parle Toby non non lui-même non non il bon, et puis nous gagnons après dans la base de données nous gagnons adresse adresse E, nous et adresse correspond nous pas gagner deuxième adresse c'est bon et puis nous garder ville ville correspond et puis nous pas mais c'est département code postal il pas correspond nous le code postal panouan et puis nous faire correspondre avec code postal et Microsoft. Et puis pays ou région nous faire pays nous finis quand nous y a là si nous voulons mémoriser à chaque fois que nous, eh, sur ordinateur nous faire mémoriser sinon nous faire ok qu'on y a à partir de là nous finis faire correspondant bien pour ne pas faire erreur qu'on y a nous parle à insérer des champs de fusion ok nous fait, nous allons nous met par exemple les tout et à partir du modèle de base que nous avons créé à les titre, nous titre. Okay. Si nous voulons, par exemple, les, les, les mettre en subbrillance nous allons dire « champ en subrayance ». C'est-à-dire que nous un petit peu gris, le moyen pour nous carrer exactement côté pour nous pas là. Nous faisons espace dans ce clavier. Là, nous faisons espace des moyens pour que monsieur a parcourir ensemble avec le prénom que nous devons mettre. Nous faisons suivant. Là, nous faisons mettre titre, nous mettez prénom. Nous faisons espace encore. Et puis, nous allons dans le champ, le champ de fusion encore. Champ de fusion, nous mettez non maintenant. Et puis nous descendons en bas, nous faisons entrer. Nous descendons en bas avec tabulation, nous avançons encore jusqu'au numéro 9. Et puis nous continuons avec champ de fusion. Nous, nous avons mis bloc adresse, mais nous n'avons pas montré nos gens, on a mis adresse. Parce que nous avons déjà mis tout adresse. Et puis nous, fais même, nous faisons même genre encore entrer et puis nous allons aller dans tabulation. Jusqu'à ce que nous mettions en bas à hein, Et puis, on y a, nous prenons l'autre champ de fusion encore, nous mettions le code postal. Après le code postal là, nous mettions la ville. Et puis, nous redescendons en bas, nous allons mettre le pays hein, en dernier. Et puis, nous mettons insérer le pays. Immédiatement que nous allons insérer là, nous sommes parfaits. Si nous voulons faire un aperçu pour nous comment le résultat a lieu avant que nous enregistrions, nous allons ici à là, nous avons aperçu des résultats. On fait aperçu, immédiatement, oui, l'internet, pardon, M. Jonathan Gabriel, c'est la même base de données que a hein, ou sois, base de données, on nous a dit que la base de données, on nous a dit que et, premier première c'est c'était M. Jonathan Gabriel, 34, 104, 97 comme code postal, etc. Donc, nous descendons, nous n'avons qu'une nous fait, fait le suivant, pour nous, deuxième adresse-là, il paraît comme deuxième adresse là, qui est assez bon, Anne-Marie Gauthier. En plus, ça qui est intéressant encore, si y a monsieur, si y a madame, vous y madame. Et puis, grand dernier, c'est que nous avons, nous avons toutes les choses, nous avons quatre tous les quatre mouns, y'ont là. Donc, l'on fait imprimer, on et tout capable et sorti l'une après l'autre, avec adresse différente. On a l'air pour nous capable, parce que là, nous avons fini, nos nous avons les formules formule de politesse. Par exemple, nous, nous parlons pas de cher monsieur, mais chers mes madame. Donc, si selon le monde, il faut choisir monsieur, c'est madame, il faut madame. Pour cela, nous allons dans la formule d'appel. Là, et puis, bon, nous pas excusé, parce que c'est dire que le gain, remplacer par cher. OK Dans cher, et puis, on allait à partir du premier, cher. Et puis, euh, Ouais, voilà, cher, et, et puis espace. Voilà. Cher, on n'est déjà par là, mais cher monsieur, et puis premier état en majuscule. Cher monsieur, et puis, et si nous voulons faire le correspondre, nous faire le correspondre. Mais là, on c'est pas, c'est, nous faisons comme ça. Oui, immédiatement, nous nous et que nous devons parler avec cher monsieur Gabriel. Oui, si nous devons aller dans le deuxième temps, nous disons « Cher chère madame et Gabriel. Et il a deux bâtons chers, madame, à, au, au féminin. Mais dans, normalement, parce que c'est pas m'écrit, mais dans le roi de panoua, et déjà gagné. et formule de police, c'est ça déjà là, parce que maintenant, c'est en anglais que dit. Et puis, troisièmement, c'est cher monsieur et puis, quatrièmement, cher l'aventure, les balles tout noir, etc. Là, nous finissons là, nous finissons une les, avec virgule et puis nous. Et puis, qu'on y a là, nous capables de faire terminer et fusionner. Ou bien, tout, si c'est eh, imprimé, on eh, si n'a pas imprimé. Et on retire la perçue. Là. Nous allons faire eh, terminer. Et puis, ouais, soit nous imprimer le document en bas, nous, eh, ou bien tout, nous envoyer par parcours ou bien nous modifier les données individuelles. OK? Donc, à partir de ça, nous allons dire que nous allons faire de A à Z, ou bien si nous allons les choisir, enregistrement en cours, etc. Ben, si c'est imprimé, si l'avec imprimer, nous fait imprimer. Okay? Et puis, là, nous dit imprimer tout le document. Et puis, nous finis. Voilà. C'est ça, mesdames et messieurs, qui nous a porté pour nous-mêmes une question assez facile. Et puis, pour nous voir que, comment nous sommes capables de fusionner lettres et une lettre avec plusieurs destinataires à partir de Word et de Excel. Merci à tous. Si vous comptez en vidéo, basz un pouce ou bien faites un petit commentaire en bas, posez nos questions et puis, et après, si vous êtes d'accord, vous capable d'abonner avec nous pour être capable d'avoir plus de vidéos. Merci à tous et à la prochaine.